Patrick Chamoiseau, je suis un écrivain de la Martinique et je viens en Guadeloupe pour présenter euh, le vent du nord dans les fougères glacées qui est ce que j'appelle un organisme narratif mais qu'on peut aussi appeler roman et qui raconte la, la disparition du dernier conteur dans une commune du nord de la Martinique qui s'appelle Sainte-Marie donc ce vieux conteur, à un moment donné il va cesser de parler dans les veillées mortuaires il va se retirer dans la forêt et il ne va plus parler, et les gens du quartier vont, vont s'apercevoir de sa disparition et ils vont partir à sa recherche dans la forêt. Et à mesure qu'ils avancent vers lui, euh, les gens vont redécouvrir d'une autre manière, d'une manière absolument incroyable, euh, ce qu'il leur apportait véritablement. Ils vont vivre une espèce d'expérience de, esthétique qui va constituer ce que j'appelle une transmission parce que le livre interroge la question de la transmission dans le monde contemporain. Qu'est-ce qu'on peut transmettre alors que nous ne sommes pas en mesure d'imaginer le monde que, dans lequel nos enfants vont vivre dans 30 ou 40 ans J'en ai rencontré cinq ou six, les cinq ou six derniers conteurs, j'ai eu la chance de les voir et raconter à la, à la manière ancienne, quoi, les, vraiment les, les vieux conteurs. Et euh, je, je les ai même filmés, j'avais fait une émission de télé, etc. Et puis maintenant ils ont tous disparu et c'est ça qui m'a donné l'idée ces vieux compteurs ont disparu mais quand ils ont disparu, qu'est-ce qui a dû se passer dans leur quartier Est-ce que les gens se sont aperçus Avec quoi ils sont partis Est-ce que les gens se sont rendus compte qu'ils ont disparu Est-ce qu'il y a eu un émoi particulier Et j'imagine un petit peu le phénomène de la transmission et en même temps je révèle la fonction culturelle du compteur dans cette période-là Le vent du nord, c'est le... C'est un vent que j'aime beaucoup. J'écris beaucoup dans le nord de la Martinique, au mont Rouge. Et J'aime avoir froid, j'aime la pluie. Et quand le vent souffle de la montagne, c'est il il est, est toujours mouillé au mont Rouge et les fougères sont remplies d'eau. Et quand le vent passe dans les fougères, ça fait, on a l'impression que c'est glacé. Bon. Quelqu'un qui vit dans un autre pays dira, bon, c'est agréable parce qu'on est autour de 19-20 degrés. Quoi. Mais on a vraiment une sensation de glaciation. Et une fois, j'avais entendu quelqu'un dire que lorsqu'un grand compteur parle, c'est considéré qu'il y a un grand vent là-bas. Donc du coup, j'ai associé ça au vent du voilà, nord. Voilà. Fait, bon, y a Donc pour moi, le vent du nord, dans les fougères glacées, c'est le vent de la connaissance. <rire>